On va commencer le direct, partagez ce direct avec euh, vos amis. Euh, ici le coach Régis Samon, coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente, coach en entrepreneuriat. Voilà. Alors, euh, partagez l'événement. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, il est le thème, un thème très, très, très important. Entrepreneuriat et politique. Donc, vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche, donc je vais jeter le pavé dans la mare. <rire> je vais jeter le pavé dans la mare. Et on va voir, est-ce qu'il est bon? Parce que parfois, les entrepreneurs sont un peu sont un peu mitigés. Comme ils n'ont pas une position claire sur euh, leur, euh, par rapport à la politique, qui est en Afrique un sujet à passion, euh, ça fait que ils ont soit le mauvais comportement hein, qui plombe leur entreprise, soit ils sont carré, carrément réticents, et puis finalement, ils ne s'en ils ne sortent pas avec un bon, euh, avec un bon, une bonne rentabilité, parce que et ils ont l'impression que, bon, voilà, le politique a influé sur euh, le marché. Et puis, voilà. Donc, euh, on va voir, est-ce que l'entrepreneur peut faire de la politique Est-ce que c'est bon pour ses affaires euh, Quels sont les risques, les risques de, de, de, de, de, de se mêler de la politique en tant qu'entrepreneur Quels sont les liens entre l'entrepreneur et puis euh, euh, l'entrepreneur et puis le, le politicien, que, quels sont les liens qu'ils peuvent entretenir Est-ce que l'entrepreneur doit, doit, doit nécessairement faire la politique pour réussir en affaires Quel candidat voter ouais, À la fin de ce direct-là, je vous donnerai ma piste, mon opinion sur les candidats qu'il faut voter euh, en tant qu'entrepreneur. Voilà, il y a les législatives en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, le Burkina, je vous salue. Voilà, il y a des, il y a des législatives au Burkina et plutôt en Côte d'Ivoire. Donc, euh, euh, je vais quand même me prononcer dessus. C'est pour vous dire que ce sera un direct show. Vous pouvez aussi donner votre avis de ce que, de ce que, vous, euh, de ce que vous pensez. Est-ce que l'entrepreneur doit faire de la politique? Voilà. Alors... Euh, Dans quelques minutes, on va démarrer. Vous savez que moi, je n'aime pas, euh, pas durer. Hein. Voilà, pour le moment, mettez les cœurs, partagez au maximum. Voilà. Partagez au maximum le direct. OK. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de, de, de, de ce thème euh, chrétien politique, d'abord pour la presse, simple raison que c'est dans le contexte, et puis, eh, qu'on se dise la vérité, le politique influe énormément dans les affaires. En bien comme en mal. En bien comme en mal. Aujourd'hui, beaucoup sont heureux euh, de leur posture politique euh, qui a réjailli positivement sur les affaires. D'autres sont malheureux aujourd'hui, mais quel est le Comment trouver le juste mieux Qu'est-ce qu'il faut faire en fait Voilà qu'est-ce qu'il faut faire C'est un sujet épineux. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et vous savez que nous, au cabinet AMP, nous sommes dans la rentabilité. Donc, tout ce qui touche à la rentabilité de l'entrepreneur, tout ce qui touche à, à, à, à, au chiffre d'affaires de l'entrepreneur, à son succès ou à son échec, il faut qu'on en parle. Et la politique en Afrique fait partie de cela. Voilà. OK. Voilà. Alors, euh, je crois pour ceux qui veulent partager, il y a un lien. Voilà, vous partagez ce lien-là, tout simplement. OK. Bon. Donc, je pense que le quorum est atteint. On va démarrer notre direct, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de sous-points euh, à traiter. Voilà, il y a quand même beaucoup de sous-points sous à traiter. Alors, euh, première question, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas quest ce que j'ai fait aujourd'hui, là. Je ne vois pas. Euh, je salue euh, Gildas euh, Sommet. Voilà, je salue euh, Marie clotilde euh, Sioblo. Merci, merci d'être présent. Voilà. Alors, euh, le courant matin, hein. je pense que on va, on va commencer. Voilà, Romaric euh, Kwasi, hi, hello. Alors, est-ce que l'entrepreneur, entrepreneuriat est politique? Voilà, vous pouvez donner votre avis, ce que vous pensez aussi. Vous pouvez écrire en commentaire et puis euh, ça va permettre d'enrichir le débat. Alors, l'entrepreneur peut-il faire de la politique Vous pouvez aussi poser des questions. Voilà, vous pouvez poser des questions. L'entrepreneur peut-il faire de la politique Alors, pour cette première question, voilà mon avis. Oui, l'entrepreneur peut faire de la politique un entrepreneur peut faire de la politique, mais pour moi, il vaut mieux qu'il opère un choix. Voilà, il faut qu'il choisisse entre la politique et l'entrepreneuriat. Il ne peut pas faire les deux. Voilà, parce que, euh, pour plusieurs raisons, hein. donc euh, déjà, déjà, il faut savoir que vous pouvez faire de la politique. C'est fait, fait en Occident comme euh, euh, en Afrique. Hein. En Afrique, on a par exemple euh, le président du Bénin, euh, Patrice Talon, qui est un homme d'affaires. On a... On a... Euh, en Occident, on a eu Bernard Tapie, qui était homme d'affaires, président du club de l'Olympique de Marseille. Euh, on a eu euh, Donald Trump, euh, qui était homme d'affaires, milliardaire en... Euh, dans le... dans l'immobilier. Voilà. Bonsoir Coralie, bonsoir Priva, et, qui était... De, de, comme un milliardaire dans l'immobilier et qui, qui, est, qui est monté, qui est, monté, euh, qui est, qui est devenu président des États-Unis euh, d'Amérique. Donc, on peut faire la politique quand on est entrepreneur, mais comme je le dis, il vaut mieux opérer un choix, euh, un choix entre ce, ce, entre ce premier métier, entre la politique et l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi Je vais donner mes, mes, mes raisons. D'abord, parce que, la première raison, parce que, la politique, c'est un métier hein, à part entière. Voilà, c'est un métier comme l'entrepreneuriat le, et ce n'est pas un passe-temps. Donc, si vous vous mettez dans la politique, le temps qui vous prend, parce que c'est comme si vous faites deux métiers, le temps que cela va vous prendre va impacter sur l'un ou bien l'autre hein, des activités. Si vous consacrez beaucoup de temps à votre entrepreneuriat, vous ne serez pas percutant dans le monde politique. Si vous consacrez aussi énormément de temps au. au, au le temps qu'il faut plutôt pour, être, pour, pour, pour faire la politique, vos activités entrepreneuriales vont en partir. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir entre le, le, le, le politique et puis l'entrepreneuriat. Deuxième raison. Pour lesquels vous pouvez pas faire les deux en même temps, c'est que la politique et l'entrepreneuriat ont des intérêts contradictoires. Le politicien, il, est, il, il fait ce métier-là pour réguler et puis euh, réguler et contrôler, euh, réguler surtout l'intérêt. Il a pour but en fait de travailler pour l'intérêt général, hein, qui est généralement non lucratif. Donc, il travaille pour l'intérêt général. Alors que euh, l'entrepreneur, le, le, le, lui travaille pour un intérêt, on va dire, à, à, à, à but lucratif et individualiste. Donc, tu ne peux pas à la fois être dans le social, dans l'intérêt collectif et puis travailler, réfléchir à développer business dans l'intérêt particulier, dans l'intérêt égoïste qui est l'enrichissement. Il faut choisir. Il faut choisir. Et quand les gens essaient de faire les deux en même temps, ce n'est pas bon. C'est une des raisons pour laquelle, euh, dans la loi, euh, dans le droit du, du, du commerce, il interdit à ceux qui, euh, euh, qui sont, la loi même encore plus dure, pour ceux qui sont en, en comment dirais-je, qui occupent une fonction publique, il est interdit de faire du commerce. Une fonction publique. Peu importe, même si vous êtes un petit instituteur, il, il, faut, il suffit seulement que vous soyez euh, un agent de l'État, vous ne pouvez pas faire, euh, vous ne pouvez pas faire euh, le, le, le, vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, à plus forte raison, cherchez à pouvoir euh, euh, toucher les, les, les, les, les grands postes euh, politiques. Et ceux qui ont essayé ça, ils ont vu qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Et... Euh, voilà pour les deux raisons pour lesquelles euh, il vaut il il faut mieux opérer un choix. Alors, il y a un internaute qui a posé euh, la question suivante. Euh, je salue... Ah, mais il commence à avoir des habitués. Hein. Euh, Charles Lévy-Brie, je te salue. Euh, Romarie Kwasi, voilà. Euh, la secrétaire générale de la l'ACOPSI, Madame Coralie Yeboué. Bonsoir, spécialiste des couples et sexualité. Voilà. Alors... Est-ce, euh, Yaro Marie qui disait, existe il existe un niveau d'entrepreneuriat qui, lorsqu'on n'a pas de réseau relationnel solide, ne peut croître, alors que généralement, ce fameux réseau relationnel en Afrique est adossé à la politique. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Alors, comment contourner cette barrière On va voir ça tout à l'heure. Mais euh, c'est en, en, en Europe aussi pareil. Hein? En Europe, pareil. Les hommes politiques et justement... C'est là que je vais vous donner quand même des indications claires. À la fin de ce direct, vous serez quel comportement adopter. Et vraiment sans émotion. Il n'y a pas des émotions dans l'entrepreneuriat. C'est le pognon. Celui qui est venu être entrepreneur, c'est pour gagner son blé. Voilà. L'entrepreneur, là, c'est pour gagner l'argent. Les ONG, là, c'est à but non lucratif. Là, on touche le social et tout ça. Mais l'entrepreneur, c'est pour gagner son blé. Voilà. Donc, c'est pour ça que même, on va voir que les chrétiens. Euh, Certains groupes de, de, de chrétiens ont du mal à être des entrepreneurs parce que ils, ils, ils ont du mal à distinguer le religieux avec l'entrepreneuriat. Voilà. Et finalement, ils se font bouffer. Ils se font bouffer. L'entrepreneuriat, ce n'est pas, pas, pas pour la plaisanterie, c'est pour gagner l'argent. C'est même pas pour s'amuser même. Donc, si vous avez des problèmes avec l'argent, cherchez d'autres métiers. Voilà, il y a la médecine où on ne cherche pas à gagner l'argent, on sauve des vies seulement. Donc, il faut aller là-bas. Alors, euh, la question de cet internaute-là qui dit, est-ce bon pour ses affaires Quels sont les risques Alors, avant de répondre à la question de, de Adama Ba Chomande, euh je la salue. Je salue aussi euh, euh, Annie Koulibaly, euh, Madame, euh, Madame Kira. Bonsoir. Donc, quels sont les risques pour les affaires Quand vous vous mêlez de politique, il y a deux principaux risques. Alors, le premier risque, c'est que dès que vous rentrez en politique, vous collez votre image de, de marque, de société, d'entreprise, à votre image de marque politique. Donc, vous faites la fusion. Dès que vous devenez un personnage public, vous faites le lien, c'est vous qui poussez les gens à faire le lien entre votre entreprise que vous avez créée et puis euh, la, la, la fonction politique ou euh, le, le, le parti politique dans lequel vous êtes engagé, ou bien le bord politique ou l'idéologie politique que vous défendez. Et euh, ça, c'est très, très, très dangereux puisque vous êtes en train de développer ce qu'on appelle des clients passionnés. C'est-à-dire des gens qui ne vont plus acheter parce que votre produit ou votre service a de la valeur. Ils vont acheter en fonction de votre opinion politique. Mais c'est vous qui avez créé ça. Et puis vous êtes rentré en politique c'est vous qui avez créé ça. Et donc, quand c'est comme ça, les décisions d'achat n'étant plus liées à mot économique n'étant plus liées à la réflexion économique, mais à vos opinions politiques, dès qu'il y a un, euh, des troubles, si, par exemple, il euh, y a des cas, y a des cas de, par exemple, de perte brutale du pouvoir, si vous perdez le, le pouvoir, par exemple, eh bien, on peut saccager, eh, on peut saccager les partisans les partisans qui sont contre vous, les partisans d'autres bords politiques, peuvent venir saccager votre entreprise. Ça, on a vu ça euh, euh, dans la crise en Côte d'Ivoire ici. On a vu ça en 2004. On a vu en 2002, dans les différentes crises en Côte d'Ivoire, on a très souvent vu ça. On a vu euh, euh, Ivoiris, les cas célèbres, la société euh, Ivoiris, qui a été brûlée, qui a été brûlée parce qu'on disait que, on disait simplement que c'était pour... Euh, le président Henri Conan Bédié. Donc cet immeuble a été brûlé, la dame elle n'a pas été dédommagée jusqu'à présent. Voilà, et il y a eu encore euh, la radio Nostalgie qui avait été saccagée, hein, la radio Nostalgie qui était, euh, comment on appelle ça même, euh, euh, pour, euh, qui, a été, qui a été mise en place ici par euh, euh, Mme Dominique Ouattara, la première dame actuelle de Côte d'Ivoire, et puis euh, le directeur général était Ahmed Bakayouko, qui est notre premier ministre actuel qui, justement, faisaient la politique. Donc, on a, lié, on a lié leur image politique à l'image de leur produit. Donc, en cas de, de trouble, voilà, ça c'est de bousy. Moi, je me rappelle, euh, en Tunisie, pendant le printemps arabe, la révolution du printemps arabe, euh, beaucoup d'entreprises possédées par la famille Ben Ali, mais elles ont été saccagées, elles ont été saccagées. Voilà. Donc, ça, c'est le premier risque. Le premier risque, c'est que vous allez faire une fusion. Si vous voulez faire les deux hein, à la fois, même quand vous, vous rentrez en politique, même, vous voulez faire, même quand vous avez abandonné l'entrepreneuriat pour vous consacrer à la politique, il y a toujours ce risque-là de fusion des images de marque. L'image de marque de votre produit qui véhiculait quelque chose de différent. Et puis, l'image politique. Voilà, l'image politique. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, en faisant la politique, c'est que vous vous créez des ennemis politiques. C'est normal. Quand vous vous engagez en politique, vous avez des adversaires politiques. C'est des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui sont vos ennemis. Et ceux-là, euh, ils peuvent utiliser justement leur pouvoir qu'ils ont, hein, leur pouvoir qu'ils ont, pour mettre en difficulté vos entreprises. Voilà. Soit par des lois, soit par des règlements, soit par des mesures et tout ça. On peut déclencher des, des contrôles fiscaux abusifs voilà, contre votre entreprise, je ne vais pas citer certaines, euh, certaines, euh, certaines entreprises en Côte d'Ivoire, pour ne pas que ce soit, ce soit mal pris, mais euh, il faut, il euh, y, y, y a ça. Il peut y avoir des règlements que le politique, vos adversaires politiques vont prendre. Si moi je suis ministre euh, du transport et que vous, vous avez créé une société dans le transport, c'est dedans que vous, vous, vous, vous, vous, vous bataillez. Et puis, vous êtes mon adversaire politique. Mais si vous êtes mon adversaire politique, moi, je peux prendre un arrêté ministériel pour instituer une règle qui vous déstabilise. Par exemple, je peux dire, moi, maintenant, eh, on ne peut plus refuser un passager eh, qui n'a pas la monnaie eh, dans les gares. Voilà. Si, sous peine de sanction. Or, je sais que, justement, quand vous voulez chercher, vous, quand vous avez des problèmes de monnaie, vous allez faire que vos gars vont être bondés, donc il y aura du mal à démarrer rapidement et puis vous allez perdre des clients. Donc ça là, ça peut être un coup venant de vos adversaires politiques. Donc, vous exposez vos business quand vous êtes, euh, quand vous rentrez en politique alors que vous êtes homme d'affaires. Voilà, parce que les décisions politiques et économiques là, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va vous impacter. Alors, troisième question, quels sont les liens que l'entrepreneur et le politicien peuvent entretenir. Alors, quels sont les liens que l'entrepreneur et le politicien peuvent entretenir L'entrepreneuriat, L'entrepreneur, il est le créateur des richesses. Il est le créateur des richesses par excellence, de toutes les richesses même d'un pays. Donc, euh, ça c'est son rôle. Maintenant, le politique... Lui, il est le régulateur. Donc, c'est celui qui va, qui va réguler qui va réguler en fait euh, toutes les richesses d'un pays. Voilà. Toutes les richesses d'un pays. Maintenant, le but de ce direct, c'est de savoir comment on va faire en tant qu'entrepreneur, via le politique, pour nous aussi notre enrichi, nous, nous enrichir. C'est ça le but de ce, de ce direct-là. C'est pour ça qu'on a pris ce thème. Donc, euh, restez jusqu'au bout. Continuez de partager parce que ce que je vais révéler, ce pas des, des analyses euh, euh, courantes, mais ça vous donne quand même un aperçu clair de ce qu'il faut faire en politique. Voilà, n'ayez pas peur, restez là, non. Mon politique, là, ça ne m'intéresse pas et tout ça. Non, non, non, non, non. Politique doit t'intéresser. Mais comment tu vas agir vis-à-vis -vis des politiciens C'est pour ça qu'on doit comprendre d'abord quel est le lien entre le politique et l'entrepreneur. Le, Donc, le politique, lui, il va venir réguler les richesses. L'entrepreneur, lui, va venir créer la richesse. Donc, le politique, lui, fait le partage. Quand réguler, il fait le partage. OK. Alors, il fait le partage comment? Il fait le partage dans sa gouvernance, avec les lois qu'il prend. Il fait le partage des richesses avec les ordonnances. Donc, le président ordonne. Il, prend le, il fait le partage des richesses avec les décrets avec les décrets. Il, prend, il fait le régul la régulation des de richesses avec les arrêtés ministériels, les arrêtés préfectoraux, les arrêtés municipaux. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est avec ça que il gouverne. Et chaque décision qu'il prend aura un impact sur votre, euh, votre business économique. Voilà. Donc, il y aura des impacts directs, il y aura des impacts indirects. Alors, je vous donne quelques, quelques, quelques, quelques, quelques décisions qui ont impacté votre vie politique en tant qu'entrepreneur, euh, votre vie économique en tant qu'entrepreneur. par exemple, je peux citer mais il y en a tellement. Généralement, toutes les décisions même impactent l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a le décret d'interdiction des sachets plastiques. Mais ça, ça a mis fin à beaucoup d'entreprises. Ça a mis fin à beaucoup d'entreprises. Qui ont fermé, des emplois ont été perdus. L'interdiction de l'importation des véhicules euh, de plus de cinq ans, ça a mis fin à beaucoup de business. Ça, ça, ça a ça changé en fait votre votre votre environnement économique. Voilà. Euh, par exemple, ça c'est une petite anecdote. Euh, L'arrêté de destruction, les arrêtés de zone de de de de, de, de, de destruction, de, dégâts de pissement, quand on a décapité, c'est dommage, il faut que j'apprenne à... Il faut que j'apprenne à... Comment dirais-je À taguer vos amis, continuez de partager, taguer vos amis. Euh, quand on a, on a dégagé Gobélé. Gobele, c'est un bidonville euh, à Bidjan, pour ceux qui nous suivent de l'extérieur. Bid... Gobélé, c'est un bidonville à, à Bidjan, dans la commune de Cocody, exactement, aux deux plateaux. Un bidonville qui, qui avait à peu près 10 000 habitants. Donc, il y a un monsieur carrément qui, parce qu'ils étaient, ils sont d'un fond ils sont d'un fond donc il y a un monsieur qui, lui, a créé une boulangerie spécialement pour les habitants de Gobélé. Parce qu'il avait vu les accès, euh, pour ceux qui connaissent les deux plateaux, il y avait les accès vers euh, Atoban, et puis il y avait des accès de sortie vers euh, Vase d'Honneur, l'église Vase d'Honneur, euh, aux deux plateaux. Voilà. Donc, il a créé sa boulangerie. Dès qu'il a créé sa boulangerie, là, il a inauguré une seule semaine, une seule semaine, et puis l'arrêté de démolissement et de déguerpissement de la zone de Gobelé Go est tombé. Donc, c'est fini. Il n'avait plus aucun client. Il a tenu trois jours, quatre jours, et puis il a fermé, il a fermé son business. Donc voilà, voilà comment euh, euh, des arrêtés politiques pris par les politiques peuvent influer dans votre business. Voilà. Donc, que ce soit par exemple un arrêté, imaginez-vous, vous avez un business, vous avez un business, euh, vous, avez, vous êtes dans l'immobilier, vous avez créé des magasins, et puis à côté de votre magasin, il y a le maire qui vient de prendre un arrêté municipal, le conseil, le conseil municipal qui vient de prendre un arrêté pour dire qu'ils vont construire un marché, un marché dans, à l'endroit où, à côté, en face de l'endroit où vous avez vos magasins. Mais vos magasins vont exploser en valeur. Donc voilà comment le politique peut vous enrichir. Voilà comment le politique peut vous enrichir. Voilà. Ou même peut-être détruire même aussi votre business. Quand par exemple il y a des arrêtés municipaux qui viennent, dé, qui viennent euh, euh, euh, interdire une gare de water, Mais là, là, là, là, vous êtes coincé. Vous êtes coincé si vous avez votre boutique dessus et que les gars, les taxis communaux, c'est ce que nous, on appelle les Wara Abidjan. Donc, si vous avez les taxis communaux qui sont là, et le monde que ça génère, qu le, le maire vient dire qu'on déplace cette gare-là, bon, eh, c'est votre business qui s'envole. C'est votre business qui s'envole. Moi, je me souviens, quand euh, le maire de Cocody, à l'époque, Feu, Melle Théodore, avait pris l'arrêté d'interdire les, les mini-cars dans la commune de Cocody, mais c'était un choc. Donc, imaginez, vous vous lancez dans le transport, et puis on dit... Les là, ça ne roule plus dans, à l'intérieur de la commune de Cocody. Et c'est resté jusqu'à présent. Tous les autres maires ont maintenu ça. Voilà. Donc, euh, voilà le lien qui, qui, qui impacte le politique et l'entrepreneur. Voilà. Et les, les, les arrêtés de monopole. Les arrêtés de monopole, tout ça, ça vous permet de pouvoir aussi gagner de l'argent. Quand une entreprise comme Côte d'Ivoire Logistique, ou bien comme la CIE de, du groupe Bolloré, et plutôt euh, du groupe euh, Bouygues à l'époque, mais qui, qui l'a vendu, a eu un décret de privatisation où on leur octroie ça, mais vous voyez le boom. Quand Bolloré euh, euh, euh, a le premier monopole, le premier marché monopolistique de, du, du terminal à conteneur, ben il explose. Il explose. Il va plus chercher les clients comme ses autres concurrents. Et donc ça, ça, ça influe. Ça influe. Ça influe. Alors, à la fin de ce direct-là, comme je l'ai promis, euh, par rapport aux élections législatives, je vais vous donner, je vais vous donner des recommandations. Voilà. Ce n'est pas qu'un coach fait de la politique. J'ai fais toujours de l'entrepreneuriat. Mais <rire> l'entrepreneur, avec ce que je viens de vous montrer, de vous démontrer, il y a un lien étroit entre les décisions politiques, que ce soit des arrêtés, des décrets, des lois, avec votre business. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre coin et puis prendre des coups. Et pour prendre les cours, ça, que vous n'êtes pas un entrepreneur chevronné. Ce qu'on veut vous donner ici, c'est comment être un entrepreneur chevronné. Vous me voyez là, j'ai des liens avec les politiques. J'ai des liens avec les politiques. Parce que je suis entrepreneur, et un entrepreneur doit avoir des liens avec les politiques. Mais ça ne veut pas dire que vous-même, vous devez être politicien. Avoir des liens, ça ne pas dire que vous devez faire vous-même la politique. Alors. Donc, c'est. Avec toutes les décisions politiques qui impactent l'entreprise, quelle que soit la taille, même si vous êtes une vendeuse d'aloco. Vous avez vu comment on a déguerpi, on a déguerpi les, les, les, les, les, les, petits commerces sur les, dans le bordu de rue, le bordu de rue à Abidjan. Ben, ça crée, ça crée. Donc, ceux qui disent qu'ils font pas la politique, une décision politique est venue impacter votre business. Voilà. Donc, c'est à cause de tout ça qu'il faut influencer vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez chercher à influencer les politiques. Puisque les politiques influencent vos affaires. Donc, il ne faut pas rester là comme ça. Alors, quelle action entreprendre, euh, voilà, il y a un qui disait le choix de l'entrepreneur vers la politique peut-il conduire à sa ruine? Ça, j'ai déjà répondu. à a, euh, Adam, euh, une chose, J'ai déjà répondu. Justement, il euh, y a des risques. Il y a des risques. C'est pour ça que je recommande de ne pas faire la politique. Mais il faut influencer les politiques. Vous que vous restez entrepreneur et puis vous avez des liens avec les politiques. Vous devez soutenir des hommes politiques. Voilà. Donc, euh, mais il faut vous abstenir de faire la politique à cause de ces, de ces risques-là. Hein? Les risques qu'on a vus précédemment, les deux risques qu'on a vus euh, précédemment. Donc, voilà ce que je recommande. Quelle action entreprendre vis-à-vis -vis des politiques? Il faut soutenir les politiques, les groupements politiques, des hommes politiques. Il faut avoir des candidats. Il ne faut pas rester là comme ça. Il faut avoir des candidats, hein? je vous l'ai dit. Voilà. Il faut avoir des candidats, des hommes politiques. Il faut, faut soutenir des organisations politiques. Voilà. Constituer ce qu'on appelle des lobbies. Ça existe dans les pays occidentaux. Mais ici, comme nos démocraties sont jeunes, les gens ont un peu peur. Mais à partir de maintenant, essayer de constituer des lobbies des lobbies, des groupes d'intérêts. C'est-à-dire que euh, vous, êtes, euh, vous êtes vendeur de GABA. Commencez à aller voir vos, vos, vos collègues vendeurs de GABA pour créer un lobby des vendeurs de GABA. Vous êtes artisan, commencez à créer un lobby, un, un groupement d'intérêts. Commencez déjà à vous regrouper en intérêts. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire ensuite Une fois que vous êtes regroupés, en, en groupement d'intérêt, vous choisissez un de vos membres, celui-là, celui on l'appelle le lobbyiste. Vous choisissez un de vos membres qui est intègre hein, et qui est loyal, qu'on appelle le lobbyiste, qui va aller maintenant contacter l'homme politique euh, qui brigue les postes, hein, qui, qui brigue les postes à pouvoir, hein, qui sont capables d'influencer votre domaine. C'est clair. Donc, euh, vous allez trouver ce, ce lobbyiste-là. Et puis, enfin, vous choisissez votre lobbyiste. Vous avez réuni. Euh, vous êtes déjà réuni en groupe, en groupe d'intérêt. Vous réunissez de l'argent avec des propositions concrètes sur ce qui vous intéresse. Quelles sont les décisions qui doivent être prises bon, Par exemple, moi, dans le cas de l'association des coachs, de, de, de l'association nationale des coachs de Côte d'Ivoire, des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, dont je suis le, le président, je salue encore la secrétaire générale, euh, euh, madame, euh, madame Coralie Yobwe. Alors, ce que, moi, ce que nous, on propose, c'est que d'abord, c'est mis en groupe d'intérêt. Mais on va, on va pas rester là, on va être en lobbyiste. En Côte d'Ivoire, ici, là, il va arriver un moment où pour prendre le titre de coach, il va falloir que ce papier-là, ça soit l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire qui vous délivre ça. Claire mais pourquoi Mais parce qu'on s'est constitué en groupe d'intérêt. On va aller maintenant vers les politiques pour influencer les décisions. Et ça, c'est un arrêté ministériel. Un arrêté ou un décret ou euh, voilà. Un arrêté tout simplement. On dit non à partir de jeudi. Et puis ça sort dans le enfin, matin, ça sort dans le journal officiel. À partir de maintenant, pour être coach en Côte d'Ivoire, il faut avoir une licence, un certificat délivré par l'association professionnelle des coachs de Côte d'Ivoire. C'est fini. Et puis on met les prix. C'est tout. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas passer par là. Mais qui a, qui a influencé, qui a influencé, qui a fait la force de ce groupement d'intérêt-là Mais c'est le politique. C'est le politique, mais on va, ne on va pas le laisser là, le politicien, on ne va pas le laisser là comme ça. Il faut lui montrer qu'on te soutient. Donc ce, ce politique qui est capable de prendre cette décision, -là, on va le soutenir de telle sorte que euh, quand il arrive au pouvoir, ben, on lui rappelle sa, sa promesse vis-à-vis -vis de notre groupement d'intérêts économiques. Et c'est légal. Et c'est légal. C'est légal. Voilà. Sans contrepartie, donc. Et si vous êtes suffisamment costaud dans les pays occidentaux comme aux États-Unis, là-bas, les lobbies sont. Ils, ils, peuvent, te, ils peuvent te contrebalancer euh, euh, une élection. Ici aussi. Ici, les lobbies sont. Bon, nous, comme nos économies sont déjà tenues, la plupart de nos, communis, de nos économies subsahariennes, sont, sont tenus par les multinationales euh, étrangères, c'est eux qui constituent ces véritables lobbies. Là. Eux là, ils vont voir nos présidents de la République. Hein? Ils vont voir nos présidents de la République. Voilà. Quand Emmanuel Macron est venu à Abidjan, il n'est pas venu seul, hein? dans ses valises, dans ses barrages. Là. Il y a les hommes d'affaires qui sont là, qui sont prêts à signer. Quand le roi du Maroc vient, il signe. Quand la, la dernière fois, l'émir du Qatar est venu à Abidjan, il vient avec des hommes d'affaires pour pouvoir signer. Donc, les politiques influent sur les, sur les business. Ils influent. Ils influent par les lois et les règlements. Voilà. Par exemple, une entreprise comme euh, euh Burger King, si on prend une décision politique pour dire que toutes les entreprises qui vendent poulet en Côte d'Ivoire ne doivent pas se fournir en poulet importé, mais ça influe le secteur de, de, de la volaille et de l'élevage de, de, de, de poulet en Côte d'Ivoire. Rien que ce petit décret. Ça va faire que le marché de la volaille explose. Mais si on ne prend pas cette décision-là, vous, les éleveurs de le poulet, vous êtes là, chacun en train de se plaindre dans son coin. Vous ne créez pas un lobby. Vous ne créez pas un lobby pour pouvoir euh, un groupement d'intérêts. Et puis, vous choisissez un lobbyiste dedans pour aller voir euh, euh, le ministre des de, de, de, de, de, de ressources halieutiques pour lui dire, bon, voilà... Nous, on est un groupe d'éleveurs de, de, de, de, de, de, de poulets. Voilà ce qu'on souhaite pour faire booster notre, notre, notre marché. Excusez-moi, si vous, vous, ne, vous ne faites pas ça, mais comment vous voulez, seuls pouvoir, pouvoir tenir. Et pendant que vous êtes là, d'autres vont prendre des décisions et puis ça va impacter sur votre secteur de la vola volaille. Voilà. Donc, c'est pour ça, cotiser, apprenez à cotiser. Et quand vous êtes nombreux, si c'est 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, vous pouvez avoir, si vous êtes 100, ça vous fait 2 millions. 2 millions, c'est un bon pactole. Ouais, je crois que mes calculs sont bons, non hein, Ouais, 20 000 euh, fois, fois 100, ça fait 2 millions, 2 millions. Vous pouvez payer. Euh, euh, Est-ce que ça ne fait pas 1 t-shirts même Vous pouvez payer 2000 t-shirts hein, à l'effigie du candidat et puis vous partez le soutenir pour dire Ah voilà. Donc, euh, euh, voilà notre position. Nous, on a besoin que, voilà, l'arrêter ou bien voici les règlements qui peuvent nous arranger. Et le politique, il est là pour ça. Il est là pour ça. Donc, ne dormez pas, criez des lobbies. Alors, mon dernier point, avant, j ai, j ai, il y a d'autres réponses, il y a d'autres questions que certains sont en train de poser, eh, que je vais répondre. Qui votait en... Législative 2021 en Côte d'Ivoire. Voilà. Voici la question qui fâche. Voici la question qui fâche. Voilà. Alors, qui votez? Déjà, moi, je vous propose déjà de... Ce sont des députés. En Côte d'Ivoire ici, euh, et même, bon, bon en Côte d'Ivoire, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, on est dans un régime présidentiel fort. Donc, les députés n'ont pas, n'ont pas de, le député simple, le simple député là, il n'a pas de pouvoir sur l'exécutif. Voilà. Même au niveau des lois, même quand il est en singleton, à part que s'il fait partie d'un groupe parlementaire majoritaire, il n'a, il même pas, même sur, sur, sur les, les, les, les décisions économiques qui, qui, qui, jouent sur le pays. Voilà. Il n'influe pas vraiment. Il n'influe pas vraiment. Le député seul, il n'influe pas. Donc, pour les législatives, c'est plutôt les exécutifs qui influent directement sur votre business. Alors, les, les candidats que moi je recommande de soutenir là, ce sont d'abord un, moi, mes premiers choix, Ce sont les candidats qui briguent à la fois deux postes. OK C'est-à-dire qu'ils qui briguent à la fois d'un poste législatif et un poste, et qui en même temps un poste euh, exécutif. Donc, pour moi, tous ceux qui n'ont pas un pied dans l'exécutif, qui sont simples dé députés comme ça, là, et puis qui n'ont pas des arcanes dans l'exécutif du pouvoir, pour moi, ce pas des hommes politiques et à soutenir. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez les soutenir en tant que citoyen, et puis en fonction de votre bord politique. Mais en tant qu'entrepreneur, là, je parle en tant qu'entrepreneur, quand vous devez vous réunir pour soutenir un homme politique. Voilà. Alors, donc, premier choix, les candidats députés, ministres. Si vous avez un ministre de la République, quel candidat est ministre de la République dans votre secteur Je vous donne un exemple comme ça. Disons que moi, je suis éleveur de poulet. OK Quel candidat je dois choisir Si le ministre des ressources animales, actuel, là, le ministre des ressources animales, ce ministre-là, il est candidat à la députation, moi qui vends poulet, là. Qui, est pour, qui, est qui suit l'éleveur de poulet, c'est lui qui doit aller soutenir. C'est lui notre groupe doit aller soutenir. Parce que on le soutient pour qu'il soit député, mais il est ministre des Ressources halieutiques. Alut OK Donc, il peut influencer, par un arrêté ministériel, les, les, les, les, les, les, les, les, le marché, le marché de, de, de la vente de volailles, Encore, Côte d'Ivoire ici. Regardez, en décembre, je crois, il y a deux ans, deux ans, ou trois ans, le ministre des Ressources animales interdit que les vendeurs de poulets euh, vendent les poulets pendant la période des fêtes de Noël, vendent les poulets en bordure de route. Il faut qu'ils soient installés dans les marchés contrôlés par euh, le ministère avec les vétérinaires et tout ça pour pouvoir vendre leurs poulets. Mais ça, là, ça, ça a tué cette petite décision, ce petit arrêté-là. Ça a tué tous les petits, petits vendeurs qui ont des fermes cachées là-bas et puis qui viennent, qui viennent euh, à Noël exposer leur, leur poulet dans une petite cage en bordure de route. C'est fini, ça a mis fin à ça. Voilà, ça a mis fin à ça. Et ça a permis des de, de vendeurs de poulets qui sont dans les, dans les, dans les marchés d'avoir un bon point. Les, les les, ceux qui sont bien structurés, là, ils ont, pu, ils ont pu faire des meilleures recettes. Ils ont pu faire des meilleures recettes. Voilà. Rien qu'à cause d'une décision politique. Donc les candidats députés, ministres ce sont vos premiers candidats à soutenir. Voilà, en tant qu'entrepreneur. Deuxième choix, les députés-maires, les candidats qui sont maires puis ils veulent, ils veulent être députés là, allez les soutenir. Parce qu'eux là, ils ont un pied dans l'exécutif, pas un arrêté municipal quand il sait que tel groupement l'a soutenu, quand vous venez dire félicitations, vous venez rappeler en même temps vos <rire> vous venez rappeler en même temps vos, vos, vos désirs. Ah, monsieur le député, mais, voilà, hein, nous, là, on est les, on est les, les producteurs, euh, de, de, de, on est dans le BTP, voilà. On veut que pour les voiries, là, quand même, dans le budget de la mairie, voilà. Mais ça, on a dit ça avant, avant de venir le soutenir. Ça, c'est, des, c'est des mesures que vous discutez dans votre groupe, dans votre lobby. Voilà. Mon troisième choix, ce sont les candidats. Euh, ayant des postes de premier responsable dans les structures d'État. Les candidats à la députation qui ont des postes de premier responsable dans les structures d'État. Toujours, c'est le, le même principe, un pied dans l'exécutif. Voilà, mon quatrième choix, c'est les candidats conseillers généraux. Conseillers généraux ou conseillers de district. Voilà, parce qu'ils ont un pied dans l'exécutif. Ils peuvent agir. Alors que les députés, quand vous les soutenez, en tant que lobby d'entrepreneurs, quand vous les soutenez... Bon, il est député, mais il ne peut rien faire pour vous. Voilà. Sauf si, eh, ça c'est ma dernière catégorie, sauf si c'est des candidats qui sont en même temps des anciens présidents de groupes parlementaires. Voilà. Ceux-là, ils ont quand même des influences à l'Assemblée nationale. Surtout si jamais son groupe parlementaire est majoritaire. C'est des gens qui peuvent faire passer des lois ou bien faire des amendements qui vous arrangent. Voilà. Et donc, le lobby le lobby, c'est n'est pas de la corruption. Hein. C'est pour ça que vous constituez un groupe d'intérêts. Vous venez poser votre intérêt. Voilà, qui est fou Voilà, posez vos intérêts. Et puis parrainer, financer. Vous pouvez financer plusieurs candidats à la fois. Plusieurs candidats. Surtout si les candidats, euh, chacun défend vos intérêts. Vous les financez, vous financez l'île. Donc, vous n'avez pas de coloration politique. Vous, vous soutenez celui qui est dans vos intérêts. Et aujourd'hui, pour les législatives, les, les, les, les candidats qui ont un pied dans l'exécutif sont les meilleurs candidats qu'il faut soutenir en ce moment. Donc, euh, n'en déplaise aux gens, si aujourd'hui c'est le RHDP qui est au pouvoir, ben, leurs candidats ont beaucoup plus de chances d'avoir l'appui des lobbies des entrepreneurs. Voilà. Donc euh, les syndicats, les transporteurs, ça c'est tout ça, ce sont des, groupes, des groupements d'intérêt. Allez soutenir, allez soutenir les maires. Mais si vous, vous, vous tombez sur un maire comme à l'époque, celui de Cocody qui dit que, bon, hein, je ne veux plus que les BACA passent à Kokodi, mais vous êtes foutus. En ce moment-là, vous, vous, allez, vous allez regretter de n'avoir pas soutenu le, le, le candidat qui disait, aller faire revenir les BACA. Voilà. Donc, il ne faut, il faut pas rester là comme ça et puis euh, euh, laisser la politique vous, vous toucher. Voilà. Donc, euh, voilà un peu... Les, les, les, les, les, les, ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, ou bien d'autres euh, remarques euh, à propos de ce direct-là Voilà. OK. Donc, euh, je ne vois plus de commentaires. Commentaire. Je salue Romarica. Je salue encore euh, Madame Kira. Je salue Monsieur Badjomande. Je salue... Euh, Romaric Kwasi, voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce direct pour ceux qui viennent de me suivre Un, est-ce que l'entrepreneur le, euh, peut faire la politique Non, ce n'est pas souhaitable. Pour deux risques, premier risque, vous allez mélanger votre image de marque avec votre, euh, votre marque politique, avec vos opinions politiques, et donc vous allez créer, développer des clients qui n'achètent plus, qui prennent plus les décisions d'achat en fonction de, vos, de, vos, euh, de, de, de, de, de la valeur de vos produits, mais liés maintenant à votre bord politique. Deuxième risque, vous faites des ennemis politiques qui peuvent attaquer vos entreprises par des décisions, des lois, des règlements, des arrêtés, ou bien même un simple contrôle fiscal abusif qui peut vous descendre, descendre votre entreprise. Ok euh, mais ce n'est pas pour autant que vous allez rester loin de la politique. Il faut, et un entrepreneur doit toujours soutenir un homme politique. Parce que sa décision peut vous envoyer à l'Eldorado, j'en ai cité plusieurs, surtout les multinationales en Côte d'Ivoire ici, par des décisions politiques qui ont eu des, des, des, des, des, des, des, des marchés ou des accroissements de marchés phénoménaux. Voilà. Par contre, d'autres ont eu des décisions politiques qui ont détruit carrément leur business, qui ont détruit carrément leur, euh, leur socle euh, leur socle économique. Donc, il faut avoir de l'influence. Maintenant, comment le faire constituer d'abord des groupes d'intérêt. Choisissez un parmi vous. Les groupes d'intérêt, c'est tous ceux qui ont le même intérêt économique ensemble. Voilà. Donc, généralement, c'est n'est type d'activité et tout ça. Vous choisissez un membre dedans qu'on appelle le lobbyiste. OK? Un membre qui est intègre et loyal, vous cotisez le blé. Vous choisissez votre candidat. Vous prévoyez vos euh, vos, vos mesures. Et pas n'importe quel candidat. Comme je vous ai dit, en Afrique, surtout personnellement, en Côte d'Ivoire, les pouvoirs présidentiels sont forts. Donc, c'est l'exécutif qui impacte. Nos légis nos législateurs là sont vraiment mou, mou, mou, Voilà. Ça veut dire même que, d'ailleurs, ça veut dire que tous ceux ça veut dire que pour les, après les législatives, toutes les, les, comment on appelle ça même, les, les, les élections à venir, il faut vous avoir des candidats. Il faut avoir des candidats. Il faut avoir des candidats que vous devez soutenir. Voilà. Maintenant, si vous pouvez les soutenir à titre individuel, s'il si n'y a pas de, de groupement d'intérêt, vous pouvez les soutenir de façon individuelle. Mais généralement, votre argent n'est pas beaucoup. Mais quand vous êtes un bon homme d'affaires, vous pouvez constituer, vous avez un gros pactole, vous pouvez mettre, venir discrètement donner un million, 2 millions, soutenir un candidat, et puis bon, voilà, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre. Quand il gagne, voilà, au moment du remerciement, voilà, vous lui rappelez, ah, voilà, j'étais venu te voir, et il faut être franc. Quand vous venez le soutenir, il faut mettre vos intérêts économiques devant. Voilà, okay, vraiment, on souffre ici, on a tel problème avec le marché, ça crée les délinquants. Est-ce que tu ne peux pas déplacer le marché, mais déplacer la gare? Voilà, vraiment, tu as des bonnes idées. Merci. Voilà, tu as un million pour payer euh, chose, euh, les les t-shirts pour te soutenir dans ta campagne. Mais pardon, si tu gagnes, il ne faut pas oublier de déplacer la gare. Voilà. Et puis, parce en ce moment-là, là, le déplacement de la gare, à toi, ça t'arrange. Voilà. Donc, dès qu'il est élu, s'il est ou bien quoi, moi, tu viens, ah, vraiment, merci, félicitations, ah. Voilà, On ne pas nous oublier. Et puis, un bon matin. Ceux, les entrepreneurs qui sont restés dans les coins, là, un bon matin. Ils reçoivent l'arrêté ministériel qui dit que bon, déplacement de la gare routière de tel lieu à tel lieu. Et ceux qui ont anticipé, c'est eux qui vont se faire plein de sous. Et c'est normal, c'est le but d'un entrepreneur. Son organisation est à but lucratif. S'il gagne de sous, c'est normal. Voilà, son net n'a pas volé quelqu'un. Voilà. OK, donc euh, voilà, c'était. C'était. C'était moi. Ah, j'ai des. C'est de s'écrire... Merci, coach. Merci, Lévi. Voilà. Rodrigue Yapi, voilà. Ah, voilà. Bon, dernière question. Quelles sont les méthodes pour se constituer en groupement d'intérêt général? Euh, D'abord, déjà, il euh, bon, y a une loi. Il y, y a la loi des GIE. C'est ce qu'on appelle le groupement d'intérêt économique. Donc, euh, vous suivez les... C'est un peu comme une coopérative. Voilà. C'est un peu comme une coopérative. Qui a qui a qui a pour vocation qui est encadré par la loi. Voilà. Donc euh, vous suivez les, les, les documents, mais c'est comme pour n'importe quelle association. Vous vous réunissez euh, en plénière pour faire ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. Vous choisissez un nom et puis vous vous allez créer votre groupement d'intérêt économique. Mais vous n'êtes même pas obligé de formaliser un groupement d'intérêt économique. C'est seulement des gens qui se mettent ensemble. Donc l'association des vendeurs de poulet, vous pouvez vous mettre ensemble. À des vendeurs de GABA, vous pouvez vous mettre ensemble. Voilà, vous pouvez vous mettre ensemble, c'est tout. Et puis, vous faites vos, vos petites réunions dans un, dans un, dans un lieu voilà, discret. Voilà, on va parler de nos intérêts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour, pour, pour, euh, euh, pour faire euh, augmenter euh, la vente de, de, de, de GABA en Côte d'Ivoire, enfin, dans, dans, dans notre commune Bon, on s'est rendu compte que ceux qui nous font la concurrence, c'est ceux qui sont dans les marchés c'est ceux qui sont dans les marchés. Donc, qui peut influencer? Qui peut prendre une loi pour dire qu'il faut plus que, à cause de l'insalubrité des marchés, il ne faut plus qu'il y ait des vendeurs, des gars dans les marchés? Qui peut prendre ça? Ah, C'est le ministère de l'Environnement ou bien c'est le maire. Voilà. Et c'est en fonction de ça, une fois que vous avez défini le politique qui peut agir, eh, maintenant on dit, bon, comment on va faire pour aller le soutenir? Bon, chacun met sur la table, bon, on n'a qu'à cotiser 10 000, 10 000, mais 20 000, 20 000. 20 000. Et puis, on va, on va le saluer. En Afrique, ils aiment bien ça. <rire> ils aiment bien ça. Donc, tu vas vous partir voir le maire. Voilà. tu vraiment, c'était pour vous soutenir. Voilà. S'il a déjà été élu, vous pouvez lui dire bonjour. Vous pouvez lui dire bonjour. Avec un gros petit paquet. Et puis, vous posez votre revendication. C'est fini. Vous allez voir que ça va assouplir son cœur. Demain, il prend un décret. Il dit, ah non. Parce que les politiciens, ils aiment les regroupements. Parce que ça leur donne des votes. Ça leur donne des, des, des, une force électorale rapide. Voilà. Non seulement en puissance financière et puis en, en, en groupement. Ils aiment bien les, les groupements. Les politiciens, ils aiment bien les groupements. Donc, on dit, ah, groupement des vendeurs de GABA de la commune de, de, de Makori ou même de la commune de Yopougon. OK, ils veulent qu'on interdise la vente du GABA dans les marchés pour que eux qui sont à l'extérieur, là, ils puissent ça puisse mousser, ou bien ils veulent qu'on interdise la vente de la nourriture à l'intérieur du marché. Il faut aller à l'extérieur. Oh, c'est fini. Les gars, ils se réunissent et puis ils prennent arrêté municipal. C'est terminé. En quelques, en quelques jours, là, la police municipale vient déguerpir tous les vendeurs de nourriture à l'intérieur du marché. Et puis bon, les clients, puisque c'est la loi, ils viennent maintenant, puisqu'il n'y a plus de vendeurs à l'intérieur du marché, ils viennent vers vous. Ils viennent vers vous. Voilà comment vous faites mousser votre affaire. Voilà comment vous faites mousser votre affaire. Voilà. Voilà. Là, je ne parle même pas des grosses entreprises qui, qui négocient des monopoles. Qui négocient des monopoles. On dit désormais, c'est tel cadre ou bien c'est tel paiement que nous, on n'accepte on accepte plus tel autre paiement, tel autre paiement. Ça mousse pour vous. Ça mousse, ça mousse pour vous. Voilà. OK Donc, euh, merci, merci, merci d'être présent. Partagez le direct. Partagez le direct. Le prochain direct, maintenant. Sous la demande des, des gens, les prochains directs, ça sera chaque euh, chaque euh, deux vendredis, chaque deux semaines, voilà. Et le prochain direct, on va venir en marketing. Comment choisir un bon emplacement euh, commercial Comment choisir une une boutique qui va attirer de nombreuses personnes On va discuter, on va rentrer dans les détails. Cette direct là, ça permet même à ceux qui ont déjà suivi mes cours de prendre des thèmes qui ne sont pas forcément techniques mais qui concerne l'entrepreneuriat et puis euh, de prendre des thèmes marketing et tout ça. Vous pouvez aussi proposer des thèmes. Vous pouvez proposer des thèmes. Hein? Voilà. Je sais que le Charles Lévi-Bri, il est, il est très actif. Vous pouvez proposer des thèmes et puis on va traiter. Voilà. Donc, euh, je vous dis à ciao, ciao. Continuez de partager le direct, même quand c'est fini et que le lien est là. Pour tous ceux que ça intéresse, entrepreneuriat et politique, c'était. Est-ce qu'il fallait, c'était un poison ou bien bon ménage? Vous avez la réponse aujourd'hui. Voilà. Bye bye. Et puis, on est à bientôt. Au revoir.